Coucou YouTube Aujourd'hui, on se retrouve avec le grand JD, l'explorateur, le héros, pour une win sur Rebirth Iceland ainsi que sur Caldera avec le nouveau mode de redéploiement. Vous allez voir le massacre qu'on va faire. Pense à liker, commenter et abonne-toi Putain, ben là, là je suis avec, avec ma Ram 7 de Modern Warfare qui a deux ans, elle bouge pas, elle est incroyable. Qu'est-ce que je vais faire chier, les armes pendues de merde <rire> Mais t'as raison, c'est de la euh, merde, merde les nouvelles armes Avec leur jeu à chier <rire> à 60 balles, merde. qui se le mettent dans le cul ce jeu <rire> Exactement là, Ils bon, se font enculer, y'a que a Modern Warfare qui est bon T'as raison JD, <rire> faut leur dire, <rire> t'es mé méchant comme un ratel JD <rire> ah, J'adore <rire> putain <rire> <rire> go, go prison bloc Yes Viens avec nous Sur le toit okay, ou euh, au... Rira, au premier Juste. Ah ok ça marche, ça marche Ah je... oh, ouais c'est bon c'est bon Je fais je... suis... quand même un test pour vérifier un truc 1, 2, 3 Les maladies <rire> Ok c'est bon, on oh, oh, peut continuer Attends mais y'a un mec sur toi J'ai déguide ta masse Ah ouais ouais c'est pas grave, c'est pas grave Ça c'est pas l'esprit ratel hein, ça c'est pas l'esprit ratel. Non, non, allez allez allez le... Putain ce qu'elle marche bien cette USB, hein. Quand je vois Joe Joshua... Choué... Quand je vois J... Chaud Choué... Putain j'aurais je... bien quand je vois plus. Chaud oh, putain, Mais qu'est-ce qui le... m'arrive chaud, chaud joué En fait, en fait c'est le CH avec le J tu vois, euh, il t'a emmerdé. Ah ouais c'est ça. Saloperie, on les emmerde. Euh... Et du coup... Du coup Ilas tu veux qu'on communique en... Bah je fais que la merde, je vais arrêter de faire des blagues. Y'a Samuel qui m'a sodomisé. Merde. Ilas et moi on est souvent dans les airs, on est souvent... On vole quoi. Ouais. Mais c'est bien. C'est... C'est que vous avez une vision de jeu autre. Un oh, mec, c'est une game, c'est des ratels les mecs, y a que des ratels. Ah oh non mais frérot, c'est ratel land. Ils sont, ils, sont, ils sont méchants. Il Fais attention, il laisse, devant Il y'a un mec là, à ta droite. Et c'est un ratel. Échappe-toi. Il faut que je trouve un animal qui peut, qui peut terrasser le ratel. Bah Y'en a, a pas, pas grand-chose. Non, en vrai ouais. qu'est-ce que. Il faut que tu restes en vie JD J'ai pas rêvé un sub. Oh putain, j'ai pas d'arme hein donc hein T'inquiète cours juste ah cours ah Cours Mais, mais cours JD Spiratel C'est Cisel c'est ça Non oh, mais Et oublie les Spiratelles Redeviens une derde <rire> <rire> Je te deviens... <rire> piffe J'aimerais que le chat oublie cette vision de moi en train de courir et fuir à mains nues, s'il vous plaît. Personne n'a rien vu. <rire> non mais personne n'a rien vu et surtout les gens ne jugeront pas là-dessus. Bah, c'était t'avais l'esprit ratel non. malgré tout, mais il y avait trop d'Yann ah là ben... autour de toi. <rire> <rire> Putain. Eh hey, Faut que tu restes en vie, il laisse Reste en vie, par pitié, il laisse Déconne pas Ok, on a le largo. Ça part de là, frérot. Ok. Non, mais non, Dio. J'ai fini un mec au sol. Tu sais quoi, moi je vais prendre du bouclier, j'en ai rien à foutre J'ai vu un gars Mais... jouer sur Youtube faire du bouclier Tu l'as vu faire du bouclier en résurgence JD J'en ai rien à foutre <rire> T'as ce... raison mon JD, c'est comme ça que ça se passe <rire> T'es où Oh putain la portière de 208 sur le dos Ouais, <rire> il, il la porte Allez viens, viens, viens Moi je oh, passe oh. devant euh, Prends euh, cette tyrolienne, je te rejoins celle-ci celle ici même. Bah, si tu veux j'y vais. Je te fais l'ouverture. Il est, c'est toujours avec nous Ouais, il est là. Ok t'as des mecs sur le toit. Oh il est c'est trop chaud. Il s'est passé quoi il est Pourquoi t'es mort il est, il est sur il est... Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Il est sur toi Ah non. Ouais. Attends. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il est mort de mort naturelle. Il est pas. <rire> mais il est où? <rire> je sais pas, je sais pas non plus. On va, on va le faire, on va le faire, la lapin. Il laisse, re, retombe sur ton stuff si tu peux. Et euh, ah ouais, Dans la tour, tour dans tour. la tour, mets-le un coup de bouclier. Joli, JD. Ouais, c'est bon, c'est fait, c'est fait, merci. Ouais. c'est chaud quand tu dois le lancer pour le, re, pour le rattraper en fait. Quand tu le lances un petit peu ouais. comme euh, Capitaine America. Ah bah, ça, mais ça revient. C'est pas facile. Ouais, y'a me un mec là-dedans, frérot. Où ça dans, dans la maison, là, je te la repigne. Bah, il faut y aller, hein. À un moment donné, euh, bah le, ouais, le ratel, il y va. Bah, le ratel, il serait allé, hein. Même s'il y avait des lions et tout. Il y a ah, un oh non il y, a un il y a un lion Il y a un lion y a rien du tout, frérot. Si, si, il y a... a, a, a... C'est des yens Il y a deux yens à l'étage Merde. <rire> et et, ta... et il, me... il me semble que t'as... Oh oui, c'est de... un hippopotable en extérieur <rire> Joli, Ilias, le premier kill Salut Salut, ça va Ouais, c'est moi, je viens enfin... de dire... voir. J'étais en pleine exploration pour... <rire> Trouver <Je> Est-ce qu'il <rire> y avait un putain de okay. ratel Oh merde Ok, il y, des... y, a, y a des gens qui sont pas contents. Il y, y je des sont pas contents. Genre, ils ont que d'explosifs, j'ai plus de shield JD. Je suis obligé de reculer. C'est pas le comportement d'un ratel, mais qu'on tue pour être encore en vie à ce stade. Franchement, je sais pas. T'as accroché quelqu'un là Ouais. T'es trop fort. <tousse> Il est, un monstre. On va pouvoir se prendre un autoréa. Ouais. Oh là là Ça raconte quoi, Il laisse Fais ah, gaffe, fais hein, gaffe, gaffe, gaffe en... En... Je suis avec soi, en faire ça. Mon frérot, on va, on, on, va, on, va, on va gagner ensemble. On va gagner ensemble. Fais gaffe là, à la tour, je crois là. que... Je crois qu'il y a quelqu'un de. de, la... de mal intentionné De méchant, de sournois, de vicieux, de fourbe. Ouais ah. de... Il y a un crotal. Le, crotal a, ça, sauter, le crotal a sauté, le crotal a sauté Il est à notre gauche le crotal. Ah ouais, dans la maison Dans la maison, t'as quelqu'un, t'as vu Il laisse, ouais. Il, il est craque, ah il, il est Il te saute Et dessus. Il dans... Tu peux Mais le lui, Il est carré Ouais, là là, est... là là il est dans la maison. Mais c'était un crotal frérot. Mais je sais pas où il est le mec Venez les gars, venez on on C'est un rentrer. fantôme Il est décédé Décédé oh J'ai l'impression de me faire engueuler à chaque fois, il y mecs en face hein, vous le voyez Celui qui vient de prendre une tête dans les ouais. airs Ouais, ouais J'ai l'impression que c'était cogné contre un truc mais... Là, une... Bon on est bien et, et là, là Là on garde la hauteur, tu vois, on est super bien et tout, on va, on va, pas, on va pas se déplacer les gars Faites attention juste, faites attention à la droite et aux gens qui vous atterrissent dessus. Même si euh, la plupart, ils touchent pas le sol, faut faire attention. Il a, t'imagines faire un top 1 avec Echo, ce serait incroyable. Ah ouais, ah ouais, mec. Ah J'espère qu'on va y arriver, frère. Bon, je, je, je suis en train de déglinguer tout ce qui vole pour toi. Non, c'est pas du shit, limite, ce que je fais là. Y'a 5 mecs à la suite qui viennent d'atterrir. Les 5 viennent de se prendre une tête dans les airs. Ah mais, ouais? Okay. Mais, mais genre, genre 5 sur 5, hein. J'ai pas perdu une balle. On se fait engueuler. Ouais, je. Est-ce qu'on pas... peut me nommer? De... <rire> ouais. Ah, ok, ok, dans les airs. On va y arriver. Oh ah non. Oh, elle me dis pas, dans les, pas dans les ça, airs, ça m'excite, moi. <rire> J'ai. Oh, les gars, les gars. Okay. Ça va sortir de ce bâtiment. Voilà. Ah, oh, on est pas sur le même bâtiment. Oh, ah, t'inquiète, t'inquiète. Oh, non, non, non, attends, attends. Oh, je vais te relever, je vais te relever. Mais oh, tige... <coughs> t'y. <coughs> je suis un ratel blessé. T'inquiète. C'est dans ce sens, j'ai t'inquiète, j'en ai plein. Bah, bon, je te les prends quand même. En en son... Ouais, ouais, ouais. Pas là, bah là, bah, bah, je te relève, je te relève. Infirmière! Infirmière! Ça va, ça va T'as dis-moi, il laisse, c'est la jambe? Putain, c'est bien, ça va aller. Ah. Johnny Gamer, il a rien compris. Non, mais je, je leur fais du mal, frérot, il reste deux teams, mais je tire sur les deux en même temps. Là, là on se prend, prend une frappe de dispersion. Ah là, c'est sous... là, là, pas bon. Mais là, on se met tous sur le bord et on tire nord. Ok? Avec, avec l'honneur et la force qu'on doit tous avoir. <rire> Ok il reste 3 mecs en fait c'est du 3 contre 3 maintenant que je réalise Ouais mais on est en live Ouais mais oh, il y a 2 live. 3 contre 1 les gars 3 oh, contre mais... 1 3 contre 1 Je mets une boîte de munitions. C'est -ce maintenant les gars C'est maintenant Tu vois <rire> c'est ça les ratels 3 ratels énervés qui cherchent un scrotal T'as déjà vu les vidéos J'ai trouvé non. le ah, Bravo, <rire> Tu T'es m'artel Y'a pas de plus méchant qu'un ratel Si cette chanson s'active, c'est que tu es méchant Ah Oh ah besoin Putain t as, t as Ça c'est la force d'Algérie hein, c'est grâce à l'Algérie ça ah, Eh, eh dit Ça va mon ouais. poulet T'es regarde ça, ça va, je t'ai vu Ouais dis-moi.. Je t'envoie. Hop je t'ai envoyé une vidéo de, de comment, de comment j'étais installé un peu dans mon fauteuil De comment j'étais genre dans ma pièce tout ça Je t'ai envoyé une, une petite et genre si tu veux faire la même <rire> Ah non, non non mais je peux pas faire la même <rire> <rire> pourquoi, tu, pourquoi tu veux que je fasse ça Mais frérot je suis revenu tu te disais ouais je suis à poil c'est pas beau à voir Moi je me suis dit vas-y je veux voir <rire> Alors c'est une petite caisse il faut 4 secondes pour la prendre Je te laisse la prendre je te protège des méchants Ça marche ça marche Il, y a, il y a nous pendant notre Il y a son pote, il y a son, son pote Go sodomiser son pote Ah j'ai plus de balles Don't kill. Bien vers moi JD Et Merde C'est pas, pas, pas fini C'est pas fini hein Attendez, finis le mec là! Kill ouais. fini! Oh. Oh. Oh. Nombre de cadavres, pire. Prends la caisse, hein, prends la caisse! Est-ce que j'abandonne? C'est mieux d'abandonner! Hein. Non! Personne n'abandonne! Prends la caisse! Je vais la prendre. Un cette caisse. Ah, je... Non, je vais la prendre moi. Je vais la prendre. Allez, prends, -la, prends, -la, prends la toi, prends la toi. C'est ta caisse, frérot. Tu t'es battu pour elle. <rire> ah, comme ça, okay. Bien joué. Oh putain. On est des ratels, oublie, les oublie les pas. Les oh là Ah, tiens, on... on est des ratels, oublie pas. Parfait. Bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent, sans déconner Envoi, envoie, des, envoie plein de sous, envoie plein de sous Des sous, des sous, des sous, des sous, des sous, des sous ouais. Viens, on va acheter. Ah non mais c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer là Je crois qu'il y avait toute la map sur le... Ah non mais Je les voyais a... arriver comme des vampires quoi, comme des, ah, mais... des, des zombies Frérot ça... Ça a... Ça avait aucun ah, sens J'ai de la plaque Si tu veux Ouais, non c'est bon, besoin... là j'ai besoin de rien Juste viens, ça tire juste devant, on doit y aller Genre les mecs sont en train de nous Ouah, appeler là Le mec, le... moi je suis en train de me mettre du vernis ongle, le gars est déjà parti quoi Viens, viens, viens, ah, des... je t'attends, je t'attends Vas-y, vas mon... c'est bon, c'est bon Viens, viens mon pote. excité je suis, je suis beaucoup je... trop lourd viens, avec mes armes viens. Viens. moi Mais c'est ta, oh, oui, ta... c'est ta ram 7, là En fait, ouais il te faut une arme j'abandonne mon, mon rocket. Hein. Je... je suis pas sûr de moi, j'ai cru voir passer un truc Là il y a un mec dans les airs Il y a personne dans ta maison Comment ça il y a personne dans ma maison mais un, un, vu, mais, mets un détecteur de fantômes pour voir! Ouais, ouais, j'y suis, j'y suis. Ils ont nerf, t'es peut-être un peu loin. Non, non, non, y a rien. Ou ouais. alors le mec s'est barré. Ok. J'entends le loup, le renard et la bolette. Ah. J'entends le loup et les renard chanter. est-ce la Oui! Non, non, mais tire pas! Peut-être que c'est ça... un. T'es sûr oui. que c'est pas un abonné? Ro Rocket lui sa grand-mère! Soit un... Avant rat de tirer, tu dois savoir. Tiens. J'ai tiré, frère. Hein, Rien du tout. Cinq plaques par terre, mon JD. je suis full. Merci beaucoup. Mais, mais c'est une bonne nouvelle. Viens. On y va. Allez, viens, Mano. Ah, tu connais, t'as la ref. Roquette-lui. Derrière toi. Au contact, je vais roquette-lui sa grand-mère. Sa grand-mère. Il Merde. Je tente un truc Regarde Je te protège Ah oh, c'était trop beau Ah Non Bon, tu dois revenir. Qui c'est qui m'a buté C'est qui qui m'a tué Le temps frérot. Non Je crois pas, je crois pas. Ah, il nous tuera tous hein, le temps. Ah. Qu'est-ce que c'est nul Qu'est-ce que je suis fatigué euh... Tu savais que, aigles... tu sais que les aigles et les chouettes, ils étaient dans une guerre millénaire Genre les aigles et les chouettes, ça va faire genre... Euh... Genre plusieurs euh, dizaines de milliers d'années qu'ils sautent sur la gueule frérot. En fait pas. je viens de découvrir un truc chichot aujourd'hui, c'est qu'il mate, une fois qu'il coupe le live, il se mate, documentaire anima, animalier. Il y a une ombre qui vient de passer Oui c'est vrai. Oh, c'est beau ça Ok mec, c'est un le gars est invincible en fait. Le okay. gars, ne... il prend deux roquettes. Ah il a pas tremblé, il a pas tremblé. Hein, ah, allez fait moi. ah, je me fais tirer dessus par une arme en feu. Mais je sais pas qui m'a tiré dessus. On va le trouver. C'est devant. Il est loin en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais, Allez, ouais, est... on y va, on y va. Euh, Vas-y, garde la ligne. Sois malin comme un corbeau. À droite, y en a droite, y'en hein. a un. il est à ta droite. droite, est... droite, on, on, rentre droite. Dedans, on rentre dans le tout. J'domme shieldé, capitaine. Ah, il bougeait un peu encore, je crois. Ah il bougeait un peu. Ok. Là il est cramé. Il est décédé, on est d'accord là-dessus Je suis même pas sûr qu'il peut revenir tu vois, même s'il avait l'argent là. On a, Là on a plus de poux, capitaine. Venez, on va on va au camion. Alors, un fantôme, monsieur JD devant Rien à déclarer. déclaré, c'est pas hanté, on y va. Tu sais que je suis trop pressé qu'on se voit tous les deux. Aïe aïe aïe, il faut que je trouve un bon lieu, c'est pas facile. Ah non mais tranquille et même... Après même pas pour... Enfin. Oui, ça, ça va être trop bien ce qu'on va faire, parce qu'on a dit qu'on allait le faire pour les animaux, même tout, mais, mais juste te, te rencontrer, tu vois, je, je suis pressé, ça, ça va être bien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je vrai sens, que... Je crois qu'on va passer un bon moment. Mais non, mais tu sais que j'ai fait une game bouclier Panzerfaust, elle va sortir d'ici 2-3 jours... Ah non, non. Alors, d'ici 2-3 jours sur du, YouTube... Du, du, du, euh... Non, je ah, pensais ouais. que tu parlais du, du tutoriel Ah, ah mais j'ai cité, hein, ah, pardon. Ah, mais, mais tu parles du, euh, du tutoriel où j'ai fait 4 kills Mais euh, où... Ouais. Attends, attends, celui que j'ai fait en live La vidéo est sortie Ouais. Euh, <rire> ouais Je crois. Tu. Tu. tu non, t'as fait un tutoriel. Hein. Ah, J'allais dire à la con, pardon. Un, un joli tutoriel non, euh, pour les gars qui. Tu ah. sais comment on monte dans cette tour horrible Non, mais attends je, je, Voilà. Euh... T'inquiète, je suis safe, je suis safe, je suis safe. Tu peux venir me. Ré... Tu peux me toucher. Mais ils sont où Ils sont où Alors en fait, il y en a un qui est en haut de la tour et l'autre qui est derrière le banc, devant toi. Viens J.D. on va faire la technique euh, du bouclier. Euh... Genre accoupis-toi devant moi pour me courir s'il te plaît. Ils ont sauté les fils de pute C'est ces enfants de l'enfer Je suis derrière eux Ils sont morts non mais attends, vas-y viens je me mets Ah bon bah ciao Ecoute moi je vais voir si y'a euh, un bar ouvert, un truc comme ça et puis euh, quand ouais. on est dans le top 5 tu Vas-y <rire> Magnifique, bravo non, fr Frérot, il s'est pris un airshot le deuxième, le premier un truc plutôt rapide, les deux autres sont morts, euh, oh, stylés. Wow. <rire> stylé C'était stylé l'action Incroyable <rire> Ah, t'as vu regarde JD devant nous, ça en train de faire un drapeau. Oublie pas de balancer une paralysante, c'est pour ça que t'as livraison express. Là, direct, ils sont ouais. à gauche, balance une para, direct, sur le mec à gauche. Merde ouais. J'en ai, ai écrasé un, euh, il en reste un. Devant toi, devant toi JD, à ta gauche, à ta gauche, prends ton bouclier. J'arrive pour te couvrir, avec euh, le camion. Il essaie de monter, mais il est pas très doué. T'es <rire> chou <rire> Par contre j'ai eu peur parce que mon arme elle tire un peu du feu, des balles donc tu vois ça... Ah, ça, ça tire Ah Essaie de tirer avec un peu là Non mais c'est incroyable, elle est incroyable Ça c'est une... une... MP40 MP40 et, et vraiment... Est, wow. est la. Sur, sur manette... Viens tu peux monter la paire. Hein. Ah T'as raison, on change de Attends je vais juste prendre un drone juste, Non juste oh, prendre un drone très, très bonne initiative aussi, on me félicite Oh ce que t'es bon Y'a un mec au fond là-bas, on s'en fout de lui non, non, on, fout. On, on, va, on va lever le pont orange, tu sais c'est le bord de zone ah attends, mmh. il se déplace bizarrement. C'est peut-être un mec dans les airs. C'est un mec dans les airs JD. Ai ah ouais. J'attends qu'il ouvre le parachute là et je vais mettre une tête. Ah ouais ouais t'inquiète. Waouh il a été long le sol. Ouf Non, non oh attends que là ça, là. En... <rire> en plus c'est <rire> gars il annonce. En plus il annonce. Ah ça ah, mon JD Tu vas le revoir dans les best-of celui-là. Ah il est beau celui-là. Ouais il était belle tête. Oh. En belle compagnie en même temps. Si Activision voit qu'on s'amuse trop, ils, euh, ils, ré... ils, font, ils font ça en fait. En, en... en fait, ils pénètrent sur nos ordinateurs. C'est pour ça que le jeu est aussi puissant et euh, qui fait autant laguer. C'est ils nous enregistrent constamment. Et par rapport à nos mimiques faciales, si mais si on sourit, Moi, sûr. Mais ça, ça leur déplaît beaucoup, tu vois. Alors que si on tire le la pire. gueule, là ils, là ils savent que c'est bon. <rire> Je... <rire> c est... C est... C est... Je sais pas. Je pas. Deux mecs sur la montagne, JD. Ils sont. Oh, je suis crack. On doit s'arrêter. Ils ont l'air méchants comme la teigne, JD. Tu dois pas m'ou... Toi, tu vas bien C'est Parce... quoi Je vais abandonner. Oh Je vais pas te mentir, ils étaient bons. Ils étaient vraiment bons. J'ai dû, dû prendre des micro-décales pour, euh, pour pouvoir les, euh, les tuer. Ouais, mais bon, le résultat est là, hein. Voilà, ils étaient bons. Pas tant que ça, tu vois, par rapport à un champion d'Europe, de euh, c'est ce que je veux dire, tu vois. Voilà, ils, ils, ils, étaient, ils étaient mignons quoi, derrière leur PC, les mecs. Hein. Une petite tape derrière le dos et on leur dit bien joué. <rire> <rire> Quel fils de pute. Surtout vous si sur, si voyaient le replay et tout, mais c'est génial. Mais il y a une autre équipe contacte à moi. Donc je laisse le sniper plutôt. Ah. Un autre. Oh, es oh. bah. Encore un sniper, plus un mec à l'étage sur moi. Qu'est-ce qui se passe Il y a un mec à l'étage sur moi et il y a un sniper plus loin. Je ne pas te dire où est le sniper. Frappe enfin, dispersion ennemi, c'est lui. Je vais rentrer dedans, lui défoncer la gueule. Moi, c'était annoncé, mais... Oh, je lui ai dit. Hein. Ce qui serait incroyable, frérot, c'est ça qu'on puisse se euh, communiquer, tu sais. Genre qu'il y ait un chat, un chat de proximité sur 20 mètres, tu vois. Par ouais, exemple, ouais, imagine avant d'entrer dans une bien. maison, tout, tu dis... Eh hey, ouais. Petit camp Je te laisse 2 secondes pour ça Genre je te laisse deux secondes pour sortir Ouais je te laisse deux de secondes mais, mais même il peut se passer <rire> des trucs tellement de ouf <rire> Genre ouais, ouais. Genre euh. file moi tes. Genre si le mec il sait que c'est moi, j'ai. Il <rire> fout-toi à poil, file tes armes, file ton argent. Et même sucer, on en rediscute, tu vois. Ré d'urgence, sniper, sniper. Ouais ouais ouais, c'est C'est toujours le même lui, je pense qu'il Go le baiser. Ah mais putain j'essaie d'avoir. j'attends mais. J'ai perdu mes atouts, je suis con, putain. Lui, depuis tout à l'heure, ça fait trois fois qu'il essaie de me backstab. Rentre à l'intérieur, dit Tu mets pas près des bondones. Je te la casse pour pas que tu se touches. C'est pas lui, le stream hacker il est. Il doit être là. T'as vu derrière en, en Il est sur nous. Hein. Ouais, ouais, ouais, mais y il a ce mec là, il va nous baiser. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une ligne, il joue comme sur Counter Strike. Genre il nous repère, ouais. il tire et avant que j'aille le il baiser, part. il s'échappe, tu vois. Et ça c tu vois c'est typical le stream C'est euh, signé de faire ça. Deux mecs sur moi GD de ma vie, GD. Tu viens de me sauver. Oh putain de merde. Voilà ouais, mais j'étais trop lent C'est encore lui. Devant nous. C'est le stream hacker. Ah ouais c'est pas. Si tu mets un ping. Et là tu vois, regarde, je suis en train de le rusher, il met une frappe à dispersion exprès. On va la voir. Oh c'est de en frère Mais je. Bah c'est bon. Je crois que je sais pas. C'est bon, je l'ai repéré aide Crac Là il doit vraiment pas être bien. Bien joué. Il t'a parlé Non. Sans, sans, sans... Par... De, derrière le camion. JD. Il est paralysé, mon JD, il est pas Il a un HP à terre. Tu peux finir. Ouais ah bah il Recharge toutes tes armes. C'était un streamhack. Ah ouais? Ouais, il a dit euh, salut au chat et tout. Enfin, je sais pas si c'était un streamhack, mais. Ouais, mais c'est une forte chance. Hein. <rire> c ah, viens, on va avancer, on va. Devant moi, contact euh, 4 mètres. Ah. Tomber. Et combien qu'on quoi pour arriver? Alors là, JD, c'est une zone. Ah, Vr... la... compliquée, tu vois. Ouais, ouais. à la fenêtre là-bas. C'est pour ça que je te dis que c'est une zone compliquée. Euh. On va en profiter pour avancer maintenant qu'il est knock. D'accord Ouais ah ouais, je En gros, on va jouer à deux. C'est viens, viens avec ton arme légère, cours à fond. Les open fields tu les traverses avec ton arme légère toujours. Et hop, maintenant que t'es dans la maison, bouclier. Derrière moi, derrière moi, Il arrive. Tu... Non t'inquiète, t'inquiète. Monte avec le boubou à l'étage. Allez, ah, salauds T'inquiète Monte, monte monte à l'étage JD avec le bouclier, je, je vais te coller au cul. Bien joué JD. Attends. Attends. Ouais. <rire> je suis là JD. Escalier Oh my god! Ouais, ouais. Et, et en fait, tu vois, je me suis servi de toi là pour. Euh... En gros, t'étais un, ouais, ouais. un support de ouf. Alors, regarde d'où elle vient, la frappe. Rate à minimap. Elle vient du nord au milieu de la route quasiment. Donc, éloigne ton effet. Attends, je fais juste l'escalier. Ça va venir, forcément, ça va venir. Est-ce que t'as besoin de plaques? Viens, JD, on va se déplacer à la maison d'à côté. T'as besoin Après... de plaques ou pas? Non. Ouais. Arme, arme légère, mon JD. Arme légère. Ouais, ouais. Hop hop hop hop, et on rentre dans la maison. Aïe, ah, yeah. c'est bon, rentre... c'est bon, c'est bon. Bien joué, shield de toi. Viens, viens, viens, viens, je laisse juste me shielder. C'est okay. moi JD. Il Bien est joué, à terre. Je... T'en as mis un à terre JD Ouais, y en a un devant moi, devant moi. Ping le. Il est... Non, sur mon cadavre, ils sont deux Vas-y vas-y, bien joué Euh, Ces deux snipers, ils sont à la double décale, c'est pas évident. Non mais je, je joue la sécurité, on ouais. oh, c'est c'est trop Ah ce c'est trop, ce est, est trop ce est. Retombe sur des classes que je t'ai envoyé. Ah ouais, t'es mis... sûr qu'il y a... Certain. Ah non il des mecs, il y, a, y a une équipe ben, Je le ping On prend une frappe JD, je passe sur la gauche de la maison Ah c'est mort, je suis dans la frappe Bye, no. C'est pour ça qu'ils me courent après comme des tarés, c'est des français Ils connaissaient mes positionnements JD Tu finis avec moi C'est pas une question T'as là mon pote JD Oh putain les gars Je vais gagner en ayant JD à IFK Légendaire T'as ton arme ici JD Si t'as besoin de t'armer T'es là ma poule T'as je t'entends plus JD Oh putain j'avais muté mon... C'est bon j't <rire> es que, es que. <rire> okay. non, je te rends, je te rends T'es quête, t'es quête Ok, c'est j'aurais foutu une frappe frérot On peut temporiser, on tempo ici Ah dans la maison, dans la maison Sur moi Il est dans la maison, il est dans la maison C'est un ratel Je suis un rappel meilleur. un oh, malade. Deux contre deux, frérot. Dans la maison... Dans la maison en face. Mais putain Je peux plus t'aider la j'y vais. Ah, t'inquiète. Que... la petite maison. Il court Il est au milieu du jardin Ah non Bah Mon JD Magnifique Ah c'est beau Bravo Bravo Oh bravo. putain frérot Quel game Magnifique 40 Jd, 40 kills <rire> Waouh Et le record tu dis dit c'est quoi déjà Non, là, là, pour le coup, je crois que c'est 45 tout seul en résumé Ah waouh hey, Eh mec, bravo pour, euh, pour cette ah non mais on s'est régalé On s'est régalé tous les deux, c'était trop bien Ah, elle était bien mais Franchement, je me suis un peu trop du début de partie mais, euh, mais c'était fun, c'était bien Bravo il y a eu pas mal de top 1 à part ça ce matin, bravo hein. Et là d'ailleurs on allait déjà à 2,5 frérot Il a essayé de jouer ce match Oh athletes, je vais le sens comme un ratel Le réchauffe Oh les ratels yeah. ouais. ouais, c'est le ratel Et si vous allez faire quoi Je trouve ça un ratel de merde <immersion chess>